S'engager, ça ne sert à rien. De toute façon, les décisions se prennent ailleurs. Ce n'est pas une pétition qui va faire bouger les choses. Faux Chaque trimestre, AlterMonde vous plonge au cœur d'une mobilisation citoyenne qui a changé la donne. Après être revenu sur la victoire des séropositifs sud-africains qui ont fait plier l'industrie pharmaceutique et obtenu des médicaments génériques pour les pays les plus pauvres, sur la mobilisation des consommateurs camerounais pour empêcher les poulets européens d'inonder leur marché et de ruiner les producteurs locaux, et sur la victoire des irréductibles bretons de Plogoff, qui en 1981 ont réussi à empêcher la construction d'une centrale nucléaire dans leur village, retrouvaient en décembre les habitants de Plashimada, dans le sud de l'Inde, qui ont obtenu la fermeture de l'usine Coca-Cola, qui polluait les eaux de leur rivière.